Yo Rana les amis, comment ça va Donc là il est 23h30 du soir Ouais, il est tard, donc pourquoi je fais cette vidéo J'en avais beaucoup envie parce que en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, j'étais moins présent sur les réseaux sociaux, je poste moins de stories, etc. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur les backstage du bodyfit, d'ailleurs si vous l'avez pas vu, je le mettrai juste là sur le petit i, je vous ai pas fait le bilan sur le bodyfit qui s'est passé le samedi 11 août, euh, c'était une journée juste incroyable, magnifique, il y avait carrément beaucoup de monde, d'ailleurs je vous remercie tous ceux qui sont venus, euh, ça me fait hyper plaisir de vous revoir, suite à cet événement là j'ai reçu des critiques et tout, bon, en fait euh, les critiques ça va, je les accepte tant qu'elles sont constructives, mais euh, venant de personnes qui n'ont rien fait, enfin qui n'ont rien à voir avec le bodyfit, qui n'ont rien fait pour euh, bah, l'avancement de ce projet là je trouve juste euh, désolant ça m'a beaucoup attristé, du coup j'ai décidé, bah, après, juste après le bodyfit de prendre un peu du recul sur tout ça et ça me tenait vraiment à coeur, j'ai beaucoup hésité à faire ce cette vidéo-là, voilà, ça me fait vraiment du bien de parler avec vous, je pense, enfin, ce que j'ai appris de de ça, c'est que lorsque vous essayez de faire des choses ou lorsque vous essayez de faire bouger, voilà, de faire bouger des choses vous recevez forcément des critiques, c'est dur de réagir face à ça et je voulais aussi faire cette vidéo pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul si jamais vous vous sentez mal ou si jamais il euh, y a des choses qui se passent pas bien dans votre vie vous, vous recevez des critiques sur votre physique, sur ce que vous faites que vous donnez à 100% et que ça fonctionne pas juste pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul, que ça m'arrive à moi aussi et que pour moi la solution pour remonter la pente c'est de manger du chocolat <rire> non je rigole que j'ai mangé beaucoup de chocolat en ce et j'ai beaucoup dormi, ça m'a fait vachement du bien de dormir et tout, parce que c'est vrai que l'organisation de ce body fit là m'a enfin, m'a pris énormément de temps, beaucoup d'énergie aussi parce que j'ai vraiment voilà, j'ai vraiment tout mis pour que ça se passe super bien, et d'ailleurs je suis vraiment reconnaissant de toutes les personnes qui m'ont aidé à ce projet là de tous les intervenants, waouh vous avez fait un travail juste magnifique, d'à peu près 500 personnes ce jour là, et d'ailleurs si vous voulez une vidéo sur cet événement là, n'hésitez pas à me dire en commentaire, et de lâcher un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, un petit like comme ça euh, je vous ferai un petit euh, Voilà Avec les images que j'ai eues euh, Je vous ferai un petit truc sympa Et d'ailleurs il y a Winston aussi Qui a filmé euh, les spectacles Donc du coup Je suis persuadé Qu'il a quelque chose de top N'hésitez enfin, pas à me dire en commentaire Si vous voulez une vidéo de, du fit. Je voulais vraiment remercier Tout le monde qui a participé à cette journée là De tous les intervenants aussi Qui ont donné leur temps Leur énergie pour partager Leur savoir Ça m'a fait ultra plaisir Et au delà des critiques Même si Enfin il n'y en a pas eu Beaucoup des critiques Mais euh, je voulais vraiment remercier Du fond du cœur Tout mon message Donc ouais, que vous avez beaucoup adoré cette journée là, ça m'a fait super plaisir j'ai pu voir le sourire sur le visage des enfants euh, même des parents, il y avait les grands parents qui sont venus enfin il y avait vraiment tout le monde le but de cette journée c'était vraiment de rassembler notre jeunesse pour polynésienne à faire du sport pour agir pour une bonne cause ça m'a fait super plaisir de tous vous rencontrer on a fait plein de photos ensemble merci pour tout ce que vous avez fait pour rendre cette journée là juste inoubliable en tout cas c'est l'un des plus beaux événements je pense que j'ai pu faire il y en aura d'autres sûrement, je voulais juste vous remercier parce que sans vous ça n'aurait pas été possible en tout cas ça me fait vraiment du bien de vous partager ça De vous dire que c'est pas tout le temps le sourire et tout C'est pas tout le temps le bonheur Ouais la semaine qui est passée là c'était vraiment assez difficile Où j'avais pas de motivation, où j'étais pas trop bien Donc du coup là je pense que c'est le moment de se relever De montrer aux gens qui nous critiquent que c'est pas eux qui vont dicter notre vie Qu'ils ont aucun droit à nous rendre mal Ou à nous empêcher de vivre heureux C'est pour cela que j'ai décidé de partager ce que j'ai que ressenti cette semaine avec vous Ouais comme je disais j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo là Parce que c'est une vidéo que j'ai pas la habitude de faire. En tout cas, ça me fait ultra plaisir de partager ça avec vous. Il y a un super projet qui va se dérouler bientôt. Je suis super content de ce projet-là, un de mes rêves. Je croise les dents pour que ça se réalise. Normalement, si ça se passe bien, je vais partager tout ça en vidéo. En tout cas, je voulais vous remercier du fond du cœur pour euh, tous message messages d'encouragement. J'ai toujours eu confiance en vous, mes abonnés, la communauté qui me suit sur les réseaux sociaux. Vous avez toujours été hyper bienveillant envers moi. Vous m'avez toujours soutenu, donc euh, merci vraiment du fond du cœur. Après ces deux ou trois critiques venues euh, pff, je sais même pas où donc du coup euh, voilà ça touche mais euh, c'est rien du tout ça va je vais poster toutes les photos du body fit sur euh, ma page Facebook Tédijangté et sur la page aussi euh, du bodyfit n'hésitez pas à les voir il y a plein plein plein de photos merci aussi au photographe qui a pris euh, énormément de photos je crois que là il y a 2700 photos j'ai commencé à trier déjà il y en a de super belles photos donc euh, ça me fait vraiment plaisir donc, voilà n'hésitez pas aussi à dire en commentaire qu'est-ce qu que vous faites lorsque vous vous sentez pas bien voilà quand vous commencez à déprimer à pas être content Dites en commentaire, comme ça on puisse interagir ensemble sur ce que vous faites quand, quand ça va pas trop bien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Pas liker la vidéo si t'aimes bien. C'est rare que, que je déballe tout comme ça devant vous. Enfin, devant la caméra. Mais c'est vous derrière la caméra <rire> En tout cas je suis hyper fier de tous les intervenants Qui sont venus lors de cette journée Ceux qui ont fait un show, ceux qui ont tenu un stand Ceux qui sont venus aussi, tout le public vous avez été juste Hyper sympa, vous avez vraiment joué le jeu Vous avez participé à tous les stands Merci à tous les stands aussi Je pas citer de prénom parce que je sens que je vais oublier. Vous avez été énormément, en tout cas sur ma page Facebook Intelligentité je vais mettre toutes les photos Et puis voilà je souhaiterais vraiment remercier tout le monde C'était une journée juste extraordinaire Mais vraiment extraordinaire C'était vraiment une magnifique journée euh, Merci à tous tous. Merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, l'aventure va continuer. Le prochain vlog, il sera juste... Il sera juste... J'ai trop hâte de vous faire le prochain vlog. Et puis, bah, voilà. Il me reste plus qu'à vous dire. Prenez soin de vous. Marourou, Nana et à bientôt les amis. Bisous